Il faut regarder devant vous Pas mal Non, ça va, c'est deux. Ouais, ouais, mais il euh, faut faire gaffe au fond Je ne peux qui... pas regarder là-bas s'il y a des autos qui arrivent et vous voir arriver. Euh, je suis devant, où où et devant vous Je suis devant vous Il faut regarder devant vous, êtes là Bah, ouais, bah, ouais. Moi, je regarde là parce que ah, est vous n'êtes pas dans le cadre. Bah, c'est moi -ce qui à droite. Tu viens me voir Non, il est à droite, es d'accord. Et vous, on regarde tout le monde. Bah, mettez votre temps, je suis pas totalement pas dans mon droit là. Je suis totalement dans mon droit, excusez-vous et. Bon, bah, je ah, Arrêtez de m'engueuler, sérieux. Je désolé pour je fais cap, hein. ah, vous. Mais faites gaffe, Bah, vous, faites gaffe, c'est ouais. vous qui m'attendez dedans. Quelle malade, ce type.